Bon, alors expliquez-moi, pourquoi vous avez kidnappé cette femme et Kidnappé de quoi On est arrivé, elle était déjà assise sur la chaise. Quoi Écoutez, capitaine. Commissaire Commissaire, ils m'ont enlevé et ils me séquestrent depuis une semaine. Oh, Mais vous ne voyez pas que c'est une folle C'est incrusté là, elle ne veut plus partir depuis une semaine. Hein Lieutenant Commissaire Commissaire, je vous dis qu'ils m'ont enlevé. Ils m'ont même demandé une rançon. Bon, et vous, vous expliquez ça comment Moi Je parlerai qu'en présence de mon avocat. Très bien, alors c'est qui votre avocat J'en ai pas. C'est pour ça que je parlerai pas. Adjudant. Commissaire. Commissaire. Ces hommes sont des malades. Ils sont dangereux. Vous voyez pas la tête qu'ils ont Faut les mettre en prison tout de suite, là. Non, monsieur le commissaire, je vais tout vous expliquer. En fait, c'est pas un vrai kidnapping. Tout ça, c'est pas vrai. C'est une pièce de théâtre. Ça, ça c'est un décor. Ça, c'est des costumes. Eux, c'est des comédiens. Des, des mauvais comédiens, mais c'est des comédiens. C'est, Rien de vrai, voyez ça, ça. Ça, c'est pas un vrai pistolet, ça. C'est un accessoire ah Commissaire. Le clan avec Aurélia Decker, Éric Fraticelli, Philippe Corti, Denis Braccini et Jean-François Perron. Moi, je vous conseille que vous avez intérêt de venir.